You Askip, kill Askip, Askip, Askip, aski, Askip, Askip, Askip. À ce qui paraît dans mon bal, Toutes les meufs sont dans les arts. s m e Mickey, Car je viens de Mickey. Et puis, je fais du kayak, Car j'ai l'argent dans le sac. L'allergie canne, s'il te Avant que je me fâche, À ce qui paraît dans mon bal, Toutes les meufs sont dans les arts. Et oui, je fais du kayak, car j'ai l'argent dans le sac Allez d'ailleurs, s'il te plaît avant que je me fâche Vas-y, mets la ligne dans la cristalline Mais aussi, mets la cocaïne, les gens savent pas Je tape les gens une fois par an Sans dire à papa Et vas-y, un dragon Tout ce que je fais eux, c'est brosson. Les gens, mais viennent par là Ils disent, pas en prison Allez, appuie sur le champignon T'as des gros euh, nichons Vas-y tire allez bien allez profond allez Vas-y allez tire allez bien allez profond À qui paraît dans mon bas Toutes les meufs sont dans les arts me -E Mickey Car je viens de niquer Et eh oui je fais du kayak Car j'ai l'argent dans le sac l'allergie à te plaît Avant que je me fâche à ce qui paraît dans mon bas Toutes les meufs sont dans les arts me -E Mickey je viens de niquer Et oui je fais du kayak Car j'ai l'argent dans le sac La je suis s'te pli Avant que je me fâche hey, ya, Les karma n'existent pas C'est toi qui fais n'importe quoi Je s'accroche au nord, qui va tout péter Et les gens d'un qui est tout l'été Au du c'est toujours dark, c'est pas la mer à voir hey, ya, Vous ya à l'aîné, mais c'est moi le rappeur de l'année you